Eh bien, bonjour à tous, on va, on va démarrer. Salut Alexis. Salut Thomas. Alors, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en, en 2016, on avait eu la chance d'aller à, à Java One, à, à San Francisco. À l'époque, euh, les annonces étaient surtout autour de Java 9 euh, et tout ce qui allait autour. Tu, tu te souviens de trucs un peu marquants bah Moi, je me souviens bien. Je me souviens qu'on avait vu un, un sujet qui, qui, que tu adores, en fait, c'est la baleine. Docker, ça a été une annonce importante cette année-là Oui, effectivement, le, tout ce qui est euh, lié au conteneur c'est un peu mon dada. Et à l'époque, euh, Docker était déjà assez populaire. Euh, par contre, il y avait encore pas mal de problèmes avec tout ce qui était application Java. Donc, ils annonçaient euh, bah, une meilleure prise en compte de tout ça dans les, dans les conteneurs. Donc, c'était euh, super intéressant pour le, pour le futur de Java. Mais la grosse annonce de l'époque, bah, c'était le, le projet de Jigsaw, les, euh, les modules dans Java. Euh, tu trouvais ça comment, toi ben Moi, je trouvais ça super intéressant. Par contre, j'avais vraiment du mal à voir dans notre projet comment on allait pouvoir le mettre en œuvre si c'était indispensable. Donc, nous, on a une grosse appli. Euh, J'étais sceptique sur euh, le, le fait de devoir la découper. Euh, ça me semblait un peu... Ça me semblait très compliqué, quoi. Ouais, tu pas, pas super enthousiaste, effectivement. Euh, tu te disais, Jigsaw, ça a déjà été repoussé de nombreuses fois. Euh, je ne vois pas comment ils vont sortir ça dans Java 9. Euh, je me souviens de toi euh, sur une photo près du, près du panneau Oracle où tu disais, euh, si un jour euh, Jigsaw sort, euh, j'arrête de me raser. Bah, J'ai tenu parole. Et au final, euh, Java 9 a été livré dans les temps. Euh, ils ont même livré Java 10 et Java 11, du coup. Et du coup, il euh, faudrait peut-être qu'on s'intéresse au sujet. Euh... Au sujet, au sujet à quel sujet bah, de, de migrer euh, notre appli en Java 8, non J'avance. J'avance, 11 Java 11, oui. Parce il est déjà en 8. Oui. Migrant j'avance. Euh, alors, alors effectivement, à l'époque, quand on était là-bas, on, euh, enfin, on développait beaucoup en Java, c'était vraiment euh, notre truc. Par contre, euh, depuis le temps, euh, on fait un peu autre chose. Toi, tu fais même du JavaScript, je crois. Toi, tu fais du Groovy aussi, pareil. Ouais. Peut-être me lancer dans le Kotlin ou non ben, C'est vrai que c'est à la mode en ce moment. quoi. Bon, Thomas, c'est bien beau tout ça, mais quand même notre job au quotidien... Euh c'est quand même une appli en Java 8. C'est une appli qui est passée en Java 8 en 2015. Euh, c'est une appli qui est donc, qui a une partie web euh, classique, CSS, HTML et autres. Et il euh, y a une partie back-end avec des services, une partie traitement batch ou autre. Et grosso modo, on est sur un périmètre d'à peu près 3 millions de lignes de code. Donc là, quand on disait dans le thème gros, gros projet, euh, c'est quand même quelque chose de conséquent. Ouais, pour vous faire la, la suite euh, donc, du décor en, en 2018, les, les développeurs donc, ils sont majoritairement sur du Windows Eclipse euh, et notre projet il est sous Git. Donc, il est sous Git depuis 2011, on avait migré à, assez tôt et on utilise Gerit pour tout ce qui est bah, outillage autour de Git et puis euh, revue de code. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, le reste euh, de la stack, notamment au niveau du build, euh, bah, on utilise du, du Maven. Donc on est sur du Maven, Jenkins, Artifactory pour pousser les livrables donc quelque chose d'assez euh, assez standard. Tout ce qui est qualité de code, on utilise Sonar et on déploie notre application donc sur deux, euh, deux cibles différentes. Donc sur du WebLogic, ça, c'est la cible on va dire, la plus historique dans notre, dans notre projet. Et puis plus récemment, on a déployé euh, ce qu'on appelle eFluid Embedded. En fait, c'est la solution au-dessus de Tomcat, complètement packagée. On, on verra ça un petit peu, un petit peu après. Et on a l'avantage d'avoir un environnement d'exécution similaire chez tous nos clients. Donc nos clients, la majorité, utilisent l'application en mode on-premise chez eux, et ils sont tous sur du Red Hat Enterprise Linux. Donc ça, c'est pas mal au niveau homogénéité, et puis on fait tourner ça sur une base de données Oracle, Oracle 12c. Alors comme tu l'as dit, euh, on aime bien les conteneurs, donc on a commencé à en mettre un petit peu partout, euh, je dirais presque un peu comme tout le monde, mais on essaye de le mettre vraiment aux endroits qui nous paraissent pertinents, donc, notamment sur la partie build où on a un orchestrateur euh, donc, qui nous permet de faire ça basé donc sur des sur des conteneurs docker pour euh, isoler nos builds et avoir une meilleure scalabilité sur euh, ce qu'on appelle euh, l'usine logicielle et puis on commence petit à petit à aussi en mettre sur l'application en elle- même mais là on y va on y va plus progressivement parce que ça, ça nécessite des évolutions dans l'application qu'on fait donc du coup euh, petit à petit et tout ça pourquoi Donc, on travaille chez Ifuid. Ifuid, c'est un éditeur de logiciels qui est situé à Metz. On développe un logiciel dans le domaine de l'énergie, donc pour facturer les clients, les relever, gérer les interventions et autres. L'appli, elle est développée depuis 2003, donc on a démarré en Java 1.4. On est une centaine de développeurs, et en moyenne, il y a une version majeure tous les deux ans. Donc, bien sûr, on recrute côté français, quoi. De l'autre côté, donc là, c'était le contexte côté cotéifié jusqu'à maintenant. Là, si on fait le parallèle, le contexte Java. Donc Java, il y a une période où euh, tous les trois ans, on avait une version majeure, la version 5, la version 6, la version 7, et chaque, chaque, chaque version majeure avait du support derrière. Et maintenant, il y a un nouveau modèle depuis Java 8. Donc la version 8, c'est une version qui est considérée comme LTS. Les versions 9 et 10 ne sont pas des versions LTS, et la version 11 en sera une. Après ça, on va avoir des versions de Java avec un rythme de livraison bien plus rapide. Donc tous les six mois, on va avoir une nouvelle version de Java. Euh, la prochaine LTS étant la version 17. Donc dans ce contexte Java-là, je mets le contexte Java en parallèle du contexte Ifluid. Euh, donc nous, on se situe sur la période, de ce retour d'expérience se situe sur la période de, euh, fin 2017- début 2018. Où on a dû faire un choix. Ce choix, c'était est-ce que je reste en Java 8 ou est-ce que je passe euh, à Java 11 Sachant qu'on a une version E-Fluid euh, majeure qui venait d'être livrée et une nouvelle version eFuid majeure qui partait dans un cycle de développement. Donc, ah, sur cette transition 2017-2018, c'est là où on, fait, en fait, on, fait une on monte globalement tout notre stack euh, par palier tous les deux ans en général. Donc cette réflexion, euh, ben on a eu différentes questions. D'abord, est-ce que la mise en place des modules Java 9, elle est obligatoire ouais, Effectivement, c'est la, la première question qu'on s'est posée par rapport à, à tes inquiétudes de l'époque, euh, de se dire euh, les modules Java 9 dans un gros projet, c'est quand même assez, euh, assez perturbant. Et donc, heureusement pour nous, non, euh, on n'est pas obligé de, de mettre en place les modules pour passer à du Java 9+. Plus. Et par rapport à la suppression de certaines API, parce que là c'est quand même annoncé que c'est la première fois dans Java où on supprime des API, est-ce que ça nous impacte euh, bah, Effectivement, Alors, on, a, on a donc un projet legacy de, de, quand même de plus de 15 ans, donc on a forcément utilisé des choses qu'on qu ne devrait pas, donc oui ça nous impacte, maintenant ce n'est pas, euh, pas insurmontable, en plus il y a des outils pour faire ça, euh, notamment JDeps qui va nous prévenir et nous proposer des, des méthodes de remplacement, donc ça semble, ça semble gérable. Et en ce qui concerne les dépendances qu'on utilise, euh, on a des dépendances qui sont un peu problématiques, qui ne sont pas maintenues, a priori non. Euh, C'est un sujet sur lequel on avait travaillé déjà euh, depuis de nombreuses années le, le sujet des dépendances parce qu'on a eu euh, évidemment pas mal de soucis avec ça quand on commence à mettre de plus en plus de dépendances et puis de dépendances transitives etc. Donc on a un process assez euh, on va dire assez structuré qui nous permet de valider qu'à chaque nouvelle dépendance ben, on va faire un check de la licence de la dépendance en question et des dépendances transitives s'assurer qu'on n'aura aucune licence contaminante dans le code ou ce genre de choses. Euh, on va faire attention à la pérennité des projets derrière les, les dépendances, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même euh, qui est quand même bien géré. Et euh, la partie euh, outils, tu as des outils qui te semblent problématiques dans tout ce qu'on utilise Non, bon, on n'utilise rien de problématique a priori. Euh après, si tu penses à des choses comme WebLogic ou ouais, ce genre Weblogic, de choses, t'en penses quoi Ah WebLogic, de toute façon, euh, on n'aura pas de problème. WebLogic, c'est Oracle, Java, c'est Oracle, donc euh, migrer Java, euh, ça va, ça va bien se passer, donc ça, ça devrait aller. Ça marche. Les autres questions qu'on s'est posées, c'est euh, sur les patchs. Donc les patchs, est-ce que ça va être géré comme comme Java 8 Est-ce qu'on va avoir des patchs de sécurité Comment ça va, comment ça va se passer C'est vrai qu'à l'époque là, on s'est des... interrogé sur Java 8. Euh, oui, on de toute façon, il y avait déjà un cycle de livraison régulière de patch donc euh, je pense que ça continuerait à exister. Sur Java 11 aussi, par contre, Java 8, ça allait s'arrêter. quand À l'époque-là, on n'en savait pas trop et il y avait quand même plus de chances qu'en Java 11, on ait des nouveautés, on ait des patchs, on ait des correctifs plutôt qu'en Java 8. Quoi. Et du coup, ce serait quoi les bénéfices euh, de passer à du, à du Java 11 ben, Les bénéfices, c'est les nouveautés pour l'équipe de dev. C'est toujours bien d'être dans la dernière version de Java, de bénéficier des différents des dernières corrections, des dernières petites améliorations que, qui, qui ont été apportées, notamment même au niveau performance ou au niveau sécurité. Et par contre, ce serait quoi les, les inconvénients si on devait rester sur du Java 8 ben, L'inconvénient, c'est jusque quand on aura des patchs à disposition. Nous, notre appli, elle risque cette version-là, elle risque d'être disponible jusqu'à 2023, 2024, en prod chez certains de nos clients, donc il faut disposer de patchs jusqu'à cette période-là. Et si on ne fait pas le saut à ce moment-là, ben, la version suivante, c'est Java 17, donc en septembre 2021 et donc ça veut dire qu'en 2021 on doit faire un saut de Java 8 à Java 17. Oui. ce que ça ne sera pas plus compliqué si on attend. Avec la nouvelle numérotation c'est vrai que ça fait peur. Hein. Euh, bah donc du coup on, on s'est posé toutes ces questions et puis bah, on avait forcément deux choix soit rester sur du Java 8 soit, soit passer à Java 11. Si on était resté sur du Java 8 bah, forcément on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, donc du coup euh, on a plutôt suivi le mouvement. Quoi. Exactement. Donc on a suivi le mouvement euh, donc on Continue de faire d'essayer de faire évoluer nos, nos outils euh, au quotidien. Il est dans la salle, <rire> vous pouvez le chercher. Et, le, et la stratégie qu'on a suivie, c'est une stratégie progressive. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que dès mars en fait, 2018, on est passé en Java 10 sur notre branche développe. Et ensuite, en, en, quand Java 11 est sorti en septembre, on est passé en Java 11 dès que la version était sortie. En fait. Toujours sur la branche développe. Pour ça, la première des choses, première des questions qu'on s'est posées, c'est sur les formations. Est-ce qu'on fait quelque chose Est-ce qu'on forme toute l'équipe à Java 11 ou pas euh, Sur la partie outillage, dépendance ou autre, euh, on n'a pas fait de formation particulière. On a, par contre, il y a des, si vous avez besoin, il y a, là, je vous ai mis un lien sur le site d'Oracle qui est très complet, qui explique euh, les différents problèmes sur lesquels vous allez pouvoir être confrontés et les solutions qui vont en face. Il est, très, euh, il est très bien fait, en fait. Donc, on n'a rien fait de particulier. Sur l'aspect langage, euh, sur Java 8, on avait fait un gros effort de formation. Donc, on avait formé toute l'équipe. Euh, par contre, sur Java 11, il y a beaucoup moins d'évolution que ce qu'il y avait eu par le passé. Donc, on n'a pas fait autant d'efforts de formation. Euh, avec, euh, après quelques temps d'usage, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les gens euh, commencent à utiliser le mot-clé VAR, qui est, un, qui est un petit ajout dans le langage. On voit pas mal les listes immutables, donc les map-off, list-off, set-off. Et euh, il existe sur Internet pas mal d'outils euh, qui permettent de retrouver les nouveautés, notamment j'en cite un là qui s'appelle Java Almanac, donc qui permet euh, de voir le delta entre deux versions et il permet de retrouver en fait tout ce qui a été ajouté et supprimé entre ces deux versions de Java et il renvoie ensuite vers le site d'Oracle. Donc, il est, il est assez bien fait, si vous avez besoin, je vous conseille de l'utiliser. Donc, Sur l'aspect formation, on n'a rien fait de particulier sur cette version euh, à destination de l'équipe. Après la formation, il y a le choix de la distribution. Donc, Jusqu'à maintenant, on parlait, on, avait tout, on parlait tout le temps de, de JDK ou d'Oracle JDK, Là maintenant, on parle de OpenJDK. Donc OpenJDK, c'est l'espace de collaboration autour du projet Java. C'est le référentiel de code source. Donc on retrouve ça sur openjdk.java.net. Et à côté de ce, de ce référentiel, on va avoir différentes builds, différentes distributions qui vont exister. On va avoir la classique donc, Oracle JDK 11, qui est la version commerciale que vous aurez sur le site d'Oracle. La version Oracle OpenJDK 11, qui est elle aussi disponible sur le site d'Oracle. Par contre, elle sera disponible que six mois après. Euh, chaque version majeure, en fait, étant disponible six mois, il n'y a que pendant ces six mois-là qu'on retrouvera euh, la version sur le site et les, les derniers correctifs. À côté de ces distributions-là, donc on va en avoir d'autres. On va avoir, par exemple, Open, euh, adopt OpenJDK. Donc ça, c'est une communauté qui s'est montée, qui, euh, qui maintient en fait les scripts qui permettent de tester et builder OpenJDK. Tout est disponible sur GitHub si ça vous intéresse. C'est sponsorisé par Azul, IBM, Microsoft. Et ça permet de construire, en fait, ils construisent tous les jours des versions du JDK, du JRE, sur différentes cibles, donc aussi bien la version 8, mais également la 9, la 10, la 11, et différentes cibles de JVM, Hotspot ou OpenJ9, et différentes cibles de plateforme. À côté de ça, on va avoir d'autres versions. Euh, OpenJDK, de Red Hat, donc, euh, dont ils ont annoncé euh, très récemment en fait, qu'ils allaient euh, mettre à dispo des versions correctives à la communauté. Même à euh, partir de la version 8 Même à partir de la version 8. Euh, Apache Coreto, il y a la version Azul avec euh, des versions Zulu et Zulu Entreprise, donc une version communautaire et une version entreprise. On a Pivotal aussi qui a annoncé euh, du support et plein d'autres, il y a aussi la version d'SAP ou autre. Donc, parmi toutes ces distributions, bah, il fallait choisir euh, par contre, euh, à l'époque, on manquait un peu de recul sur quel choix faire, qu'est-ce qu'on de, qu qu devait choisir, où est-ce qu'on devait aller. Oui, et effectivement. Et on euh, s'est posé quelques questions. Euh, C'était un, un peu compliqué de, de faire un choix, parce qu'on était vraiment au début de, de cette histoire de distribution, et puis, ben, un peu comme tout le monde, euh, tout le monde se, se, se posait des questions par rapport à ça. Donc déjà, la, la première chose, c'est est-ce que parmi toutes ces distributions, l'API, euh, ça sera la même donc ce qu'on s'est dit, c'est que, ben, vraisemblablement, oui, euh, vu l'adoption de, de Java dans le monde, s'il y a des distributions qui commencent à s'amuser, à modifier l'API, ça ne va pas bien se passer, donc on pense quand même que sur cette partie-là, ça devrait être strictement équivalent. Est-ce que le code, il va dériver en termes de patch de sécurité, de patch de performance et autres donc, Depuis, euh, il y a par exemple Amazon qui, euh, qui, qui a une, sa version avec des patchs, de, notamment sur la partie performance, un peu différent qui correspond à ses besoins à elle, euh, il y a Alibaba aussi qui a une version avec des patchs à eux, donc il y a quelques dérives où tout le monde n'aura pas forcément la même chose. Après on s'est demandé si le contenu donc, du JDK serait le même, euh, donc par exemple est-ce que tous les JDK vont disposer de JavaFX, euh, donc, bon nous on ne fait pas de JavaFX mais voilà c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, euh, et puis en termes d'outillage, est-ce qu'il va y avoir euh, Java Mission Control dans les, dans les JDK ou d'autres outils où ça, ça peut être des éléments aussi déterminants dans le choix d'une distribution par rapport à une autre. Et à quel rythme seront disponibles ces versions Ça, c'était aussi une grande question. Est-ce que va, ça va être rythmé Est-ce que ça va être au gré des, des correctifs de sécurité ou autre Donc le choix qu'on a fait, euh, c'est qu'en juin 2018, donc on s'est mis sur Oracle OpenJDK, JDK, euh, avec une version 11.01 plus 13, et depuis juin 2019, donc on est passé à Adopt OpenJDK 11, euh, avec, pour bénéficier en fait des, des, des derniers patchs de sécurité. Oui, tout à fait. Là, on est sur la, la, la, la cible, c'est d'utiliser aujourd'hui la 11.03. Euh, typiquement, la 11.03, elle est plus disponible sur le site d'OpenJDK. Si vous allez voir dans les, dans les téléchargements, il y avait la 11.0, enfin, il y a eu la 11, la 11.01, la 11.02, et après c'est fini. Maintenant, c'est la 12. Donc tout ce qui a été fait entre temps, bah, est plus dispo sur ce site-là. Et donc, si vous voulez euh, avoir vraiment la, la distribution, donc les binaires, vous pouvez les avoir par exemple sur Adobe OpenJDK ou, ou autre. Euh, et nous, on a une autre opportunité pour le futur qu'on qu va étudier, c'est de par exemple passer sur des builds par Red Hat euh, pour bénéficier éventuellement du support Red Hat, vu que tous les clients ont du Red Hat Enterprise, le support de la partie Java est, est compris dedans. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment dans notre contexte parce que tous nos clients sont sur du Red Hat Enterprise. Ce qui est important quand même pour nous, c'est de se dire, à partir du moment où on fait un choix de distribution, on le fait du dev à la prod. Et comme ça, on évite euh, les problèmes de, ben, euh, j'ai euh, un truc qui a changé entre ce qu'utilisait le dev et, et ce qu'utilisait la prod. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut éviter. Donc on est parti de notre, notre version euh, 11, alors à l'époque, comme on l'a dit, on est déjà parti sur la 10 et puis après on a, on a migré sur la 11. La première chose qu'on a fait, c'est de migrer la partie build, donc c'est vraiment de, de builder sur du, sur du Java 10. Euh, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a upgradé tous nos outils de build. Déjà pour essayer de, de se prémunir des problèmes éventuels, donc concernant Maven, bah on était en version 3.3.9, on est passé dans une version 3.5, à l'époque la dernière c'était la 3.5.3, et tout l'écosystème de plugins, on a essayé de prendre les derniers, notamment tous ceux qui sont 3. quelque chose, qui sont ceux censés euh, être compatibles à partir de Java 9+, notamment au niveau du, déjà du nouveau versionning euh, qu'a adopté Java. On a supprimé les références à tools.jar. Donc ça, c'est un, un détail, mais euh, tools.jar, ça n'existe plus dans le JDK. Donc si vous avez ça dans vos, dans vos schémas de build, bah, forcément, ça ne marche plus. Après, on l'a supprimé, ça n'a rien changé. Bon, c'est que ça ne devait pas servir à grand-chose. Euh, et après, on a pris plugin par plugin, on va dire, les, les problèmes qu'on a eu. Donc le, le problème, problème qu'on a eu c'était sur ASCII Doctor. Donc on utilise beaucoup euh, de documentation dans le code via ASCII Doctor. Et en fait, euh, en JDK 11, ben, on voit qu'on a un, un souci avec la, la version de l'époque, qui était la 1.5.6, on voit bien que c'est un problème d'API euh, et d'incompatibilité avec, euh, avec Java 11. Donc ce qu'on a fait, euh, ben, en, fait en, en septembre 2018, on a eu un contournement à, à partir d'une version alpha, C'était corrigé, il a fallu mettre une alpha, et en fait aujourd'hui tout a été réalisé, même le plugin Maven qui est en version 1.6, qui intègre tous les correctifs qui vont bien pour faire fonctionner ça euh, sur du Java 11. Après ça, euh, on a eu un autre souci sur le Maven plugin plugin. C'est celui qui permet en fait d'écrire des plugins Maven. Et lui non plus n'a pas, pas, euh, pas trop aimé Java 11. On voit la, on voit la stack d'erreurs. Donc c'était une version 3.5.1 à l'époque. Il y a une issue qui a été, qui a été ouverte assez vite. Par contre, euh, elle a été corrigée un peu plus tard. Elle a été corrigée donc en, en novembre. Donc on voit déjà un peu le gap entre le temps où on a migré et puis après le temps où on a eu la, la solution, donc la version 3.6.0 qui a, corrigé, qui a corrigé le problème. Et après, on a eu des, plutôt des warnings, enfin on va dire que ce n'est pas vraiment des problèmes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui, qui potentiellement ne se passe pas bien. Donc ce qu'on fait beaucoup, enfin, on essaye d'en faire le moins possible, mais on le fait quand même, on utilise du code Groovy euh, qu'on appelle via Maven, et donc, on a ce genre de message. Donc euh, typiquement, accès à des API qui maintenant euh, sont proscrites euh, par Java, alors même si c'est que du, que du warning pour l'instant, ça met forcément des, des traces d'erreur. Donc là, c'est vraiment euh, dans la partie groovy qui a, qu a un souci. Donc il y a plusieurs solutions à ça. La première, c'est de rajouter des options de JVM qui permettent de dire « je me fous des problèmes, je ne veux pas avoir de message d'erreur ». Donc on peut mettre ça par exemple dans Maven OPTS et les messages d'erreur n'apparaissent plus. Euh, le seul souci, c'est si jamais un jour euh, Java referme vraiment ses API, ben, on n'aura plus le message de warning et par contre ça ne marchera vraiment plus un jour. J'y crois pas trop, mais bon, voilà c'est cacher les warnings, ce n'est pas forcément la meilleure solution. L'autre choix, euh, celui qu'on a utilisé, c'est plutôt d'attendre. Et donc euh, là, on se rend compte que l'issue, elle est corrigée. Elle est corrigée dans Groovy 3 qui pour l'instant est en bêta. Il sortira, il sortira un jour et puis quand il sortira bah, du coup tout sera, tout sera corrigé naturellement mais on préfère avoir vraiment la liste des problèmes qu'on a aujourd'hui pour voir quand est-ce qu'ils seront vraiment, vraiment corrigés dans le futur. Ensuite, euh, ce qu'on a depuis longtemps, c'est un outil en interne qu'on a appelé Control Bytecode parce qu'on n'était pas, euh, pas très inspiré à l'époque. Euh, mais l'idée c'est d'essayer de s'assurer qu'au runtime, tout se passe bien au niveau écosystème de dépendance. Au build time, c'est assez facile. Si ça ne se passe pas bien, ça plante. Donc on le voit, donc on corrige. Et puis après, on se dit que tout va aller pour le mieux, mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Donc on a tous rencontré des problèmes qu'on n'a au runtime. Euh, bah parce qu'avec le jeu des, des dépendances transitives, ben des fois, dans le class pass, ça ne se passe pas bien. Et puis, euh, on, a des, on a des erreurs. On a d'ailleurs, la plupart du temps, des erreurs aléatoires en fonction de l'ordre dans lequel les jars vont être lus. Donc, l'idée de cet outil-là, qui est sous forme de test JUnit, bah c'est d'aller scanner tout ça et de s'assurer, en fait, que l'ensemble des dépendances et du code, de notre code, est cohérent. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les appels de méthodes que nous, on fait dans le code il va essayer d'aller vérifier si toutes ces méthodes existent dans les dépendances avec la bonne signature. Des erreurs qu'on a eues par le passé, c'est euh, donc on a notre application et on, on écrit aussi des briques, donc des briques factorisées, on en a plusieurs. Bah, si, par exemple, on modifie des signatures d'API dans une brique et qu'on recompile pas toutes les briques qui en dépendent, bah, des fois, la compilation, ça ne se voit pas, ça marche, mais au runtime, ça ne marche pas puisqu'on va avoir des problèmes d'API incompatibles. Donc ça, ça le détecte, ça le détecte avant d'avoir le, le vrai problème. Et l'autre cas, euh, cas d'utilisation qui est pas mal, c'est les classes en doublon. C'est celui qu'on a le, le plus souvent, donc tu peux, tu peux passer. Euh, on voit ici la, la trace. Celui-là, on l'a vraiment souvent. Dès qu'on fait des mises à jour assez massives de dépendance, avec le jeu des dépendances transitives, on a forcément des, des classes en doublon. Euh, donc là, c'est quoi l'exemple Donc là, un, En fait, on voit deux exemples. Le premier, c'est vraiment chez nous. Donc on a fait un refactoring, on a bougé une classe d'une dépendance donc à nous vers une autre et on ne l'a pas supprimé. Donc bah forcément, on a deux fois la classe, et puis bah, dans le temps, les classes elles vont évoluer de façon différente, on va avoir des soucis. Donc l'outil-là, il va nous le détecter. L'autre outil, bah, c'est que j'ai deux dépendances externes qui sont les mêmes, en fait. Là, il s'agit d'activation, sauf que le groupe ID au niveau euh, Maven, il a changé. Donc Maven s'en rend pas compte, et forcément, il rapatrie les deux dans des versions différentes. Donc ça, on ne veut pas non plus. Donc cet outil-là va nous permettre après d'aller faire les exclusions qui vont bien pour s'assurer qu'on a un, un graphe cohérent c'est quelque chose qui nous a, entre guillemets, sauvé la vie plusieurs fois, donc c'est quand, quand même intéressant. On ne l'avait pas vu dans, les, dans le slide juste avant, on a publié ça en, en open source sur GitHub, donc si vous voulez l'utiliser, faire des retours, n'hésitez pas. Donc cet outil-là, nous a notamment permis de nous faciliter la vie, je dirais, pour la montée en version des librairies. Donc les différentes librairies qu'on a montées en version dans le projet, sur lesquelles on a eu des soucis, bah, ça a été Jaxby direct, déjà en premier, parce qu'il ne fait plus partie euh, du JDK, donc là, pour l'ajouter, c'est assez facile, il suffit d'ajouter trois dépendances maven et, euh, et ça règle le souci. Le deuxième outil, ou la deuxième librairie qu'on utilise beaucoup, c'est CXF, donc toute notre couche de service repose là-dessus. Euh, par contre, CXF, il n'était pas compatible avec la, le JDK11, donc il y avait des soucis, notamment sur la, la partie code gen, euh, qui, dont le build failait. Donc là-dessus, euh, L'équipe a été très réactive, donc euh, sur le, le ticket que, que je mentionne, il a été corrigé assez rapidement euh, en développe sur leur projet, donc sur la branche master. Par contre, il n'a pas été réalisé tout de suite. Euh, la release réelle, c'est au mois de janvier, donc janvier 2019. Donc ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû se créer une branche, euh, une snapshot, et on a mis notre, euh, notre appli de dev en snapshot pour, dans l'attente de la correction réelle, quoi. Tout à fait. Donc, c c on voit bien, encore une fois, le, le délai entre euh, le, le bug est corrigé et puis euh, on peut l'avoir en, en dispo euh, chez soi. Ensuite, euh, l'autre partie qu'on a regardé, c'est tout ce qui est librairie de test. Donc, on l'a fait dans un, dans un second temps. Nous, on utilise du JUnit 4 pour l'instant. On a suivi le toll que là, on est aussi intéressé pour passer à la version 5. Par contre, on a en fait prévu de les ça de la migration Java 11 pour, pas, pour essayer de restreindre un peu le périmètre. Donc, on fera ça dans un deuxième temps. Java 11 fonctionne très bien avec JUnit 4. Donc, sur cette partie-là, ça va pas posé de souci. On utilise AssertJ aussi. Euh, on l'utilise beaucoup, c'est quelque chose qui, qui, marche, qui marche bien. Et avec Java 11, pareil, pas de, pas de souci particulier. Et on utilise aussi Mokito. Donc, en fait, on était en V1 à l'époque de, de la migration. Ça fonctionne avec Java 11. Par contre, sur celui-là, on s'est dit qu'il fallait quand même upgrader en version 2, parce que la version 1, bah, elle, est, elle est fin de vie. Et comme on a vu que notre cycle de release, euh, bah, il était assez long, là, il fallait vraiment faire quelque chose. Notamment, la version 1, elle supporte encore pas bien Java 8, déjà. Donc là, on s'est dit qu'il fallait, fallait faire quelque chose. Donc, on a, on a mis ça dans la, dans la migration en même temps. Ça, ça s'est bien passé. Après, on a quelques autres librairies qui sont un peu plus exotiques, euh, du style PowerMock. Donc ça, on l'a mis il n'y a pas si longtemps. Euh, celui-là donc c'était un souhait des développeurs en fait de, de mettre cette librairie là pour tester des choses un peu soit statique, privées. enfin voilà il y avait des, des, des cas euh, un petit peu à la marge qu'on qu voulait pouvoir tester et là on a eu un souci parce que la version qu'on utilisait donc qui est la version 1 euh, n'était pas supportée ni sur Java 9, ni 10, ni 11 et en fait, en allant un peu creuser, donc il y avait les, les issues qui étaient ouvertes sur GitHub ou quoi, on voyait que ben, le, le mainteneur du projet euh, semblait dire que ça allait certainement être corrigé, mais par contre, ça allait prendre du temps, parce que lui, il n'avait euh, il, voilà, il plus autant de temps à mettre dans ce projet-là, et on s'est dit que là, on prenait un risque euh, de garder cette, cette dépendance-là, parce qu'on ne savait pas c'est quand que ça allait, être, ça allait être corrigé, et puis nous, on, on avait notre, notre migration à faire. Donc on était, on était un peu coincés, Aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il ben, y a un support de Java 9 à partir de la version 2 et un support de Java 10, 11 à partir de la version 2.0.2 qui est sorti en avril. Donc, on avait euh, assez raison de se, se méfier sur justement le délai de, de correction qui était incertain. Euh, et donc, ce qu'on a fait en fait sur cette partie-là, c'est qu'on a supprimé l'utilisation de PowerMock de notre projet parce que voilà, on avait des doutes quant à la, quant à la pérennité du projet, mais aussi parce que c'est des patterns euh, qu'on veut éviter. Euh, c'est en, en gros, on veut pas euh, que les développeurs se mettent à continuer à utiliser ces patterns là qui sont voilà si c'est pas testable, c'est qu'il y a déjà un, un problème au niveau du code. Et donc on préfère euh, justement essayer de revenir sur des bons patterns et se dire bah en attendant euh, voilà on fera le on fera le test plus tard. Il faut refactorer le code pour faire le test. C'est un, un choix. L'autre problème qu'on a eu c'est via le, le jar Reflections donc c'est un truc euh, aussi qui nous permet en fait d'aller Enfin, trouver les classes filles d'une du, un, classe ou d'une interface, ce genre de choses. On l'utilise, nous, beaucoup dans les tests, on ne l'utilise pas dans le code métier. Euh, et ça, on l'utilisait beaucoup et on s'est rendu compte qu'il y avait, pareil, pas de support sur Java 9+. Euh, 9 plus. Et euh, sur celui-là, en fait, on a trouvé un remplaçant. Donc on, on s'est rendu compte que, par exemple, la dépendance class graph faisait le, le même genre de projet, par contre était plus maintenu, supporté Java 11, etc. etc. Donc on a réussi à faire un switch entre les deux qui ne nous a pas coûté beaucoup de temps. Et du coup, tous les tests qu'on avait qui étaient basés là-dessus ont continué de, de fonctionner. Après la partie librairie, donc la partie DE, donc nous, on était, toute l'équipe était sur Eclipse, donc une version d'Eclipse oxygène à l'époque sur laquelle en fait on construit un zip en agrégeant différents plugins et qu'on diffuse à l'ensemble de l'équipe de dev. On utilise principalement ou on utilisait principalement un plugin qui s'appelle m2eclipse-webby, donc c'est un petit, pro, petit plugin créé par Jason Von Ziel, euh, qui était euh, pas très utilisé, d'ailleurs nous on était des contributeurs pour le, pour le maintenir. On utilisait quelques autres plugins type MoreUnit, euh, grepcode et autres. Donc, euh, comme c'est nous qui maintenons ça et qui diffusons ça aux équipes de dev, euh, bah, dans le cadre du, de la montée en version de Java, on était obligé de, de diffuser également une nouvelle version d'Eclipse. Donc, on avait fait des tests sur Photon avec Java 10, on n'a pas eu de problème. Euh, par contre, euh, on a aussi testé le compatibility plugin euh, pour JDK 11 qui posait pas de problème par contre en septembre au moment de la livraison de java ben, la version qui était disponible en ligne ne fonctionnait pas et les pré releases fonctionnaient mais pas la version disponible en ligne euh, donc là on a eu un souci on a dû donc l'équipe de dev n'a pas pu utiliser cette version là elle a dû utiliser soit le, le, la version précédente et euh, ça n'a réellement fonctionné qu'à partir du mois de décembre et depuis il euh, n'y a plus de soucis je dirais tout va bien euh, L'équipe l'utilise sans aucun problème. Ouais, tout à fait. Euh, on a juste un autre bémol, c'est qu'on a eu des problèmes en fait d'indexation sur charge mémoire dans Eclipse qu'on avait déjà avant mais qui là se sont vraiment accentués. On avait des indexations de plus de dizaines de minutes genre une demi-heure, 40 minutes, plusieurs fois par jour, qui sont bloquantes dans l'IDE. Dans Donc ça, c'est pareil. Ça a, en fait, ça a mis une mauvaise image sur euh, la migration Java 11, alors que ça n'avait rien à voir, mais les développeurs étaient quand même bloqués. Donc ça, en fait, au, au niveau résolution, contournement, en fait, ce qui s'est passé, on a regardé un peu euh, s'il y avait des choses de, de dispo, il n'y avait a priori rien, même s'il y a pas mal de tickets ouverts sur le, sur le sujet. Et à un moment, en fait, euh, il y a un développeur qui a, pris, euh, qui a pris le sujet, qui a été regarder le code, et qui a fait une, une optimisation en fait, au, au niveau de la lecture des dépendances qui, euh, qui était bloquante en rajoutant un petit cache euh, rapide qui a vraiment amélioré la situation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu resoumette à la, à la communauté Eclipse. Mais c'était voilà, le gros problème euh, vu des développeurs par rapport à la migration Java 11, c'était ce truc-là. Et après, vis-à-vis d'Eclipse, on a eu quelques petits soucis avec des imports euh, qui posaient soucis, qui ne souhaitaient pas, des imports étoiles qui ne voulaient pas entendre. Donc, on a dû repasser à quelques endroits quoi, qui étaient vraiment dépendants de, de l'IDE. Et euh, on a eu aussi un petit souci avec le, le connecteur Build Helper Plugin. Oui, bah ça, c'était ouais, le, le dernier problème qu'on a eu. Donc, ça, c'est un, un connecteur qu'on utilisait pour utiliser euh, avec Maven, par exemple, si on veut avoir plusieurs dossiers euh, de source, donc nous l'utilisait pour les, les tests, on séparait les tests unitaires des tests d'intégration via le plugin euh, ben Build Helper Maven Plugin et dans Eclipse il y avait un connecteur qui permettait de faire le lien pour que ben, la configuration Eclipse reflète la configuration Maven et en fait ce connecteur là ben, il, pareil il ne marche plus avec Photon il n'est plus maintenu donc, grosso modo, ça, ça ne fonctionnera plus. Donc Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait revenir dans un comportement plus standard au niveau Maven et remettre tous nos tests euh, dans le même panier en les séparant par, par convention de nommage. Et puis, bah, ça, règle, ça règle de fait le problème de, de l'IDE. Après, on utilise aussi Sonar. Euh, donc Dans l'IDE, bah, on utilise Sonar Lint. Donc Là, il n'y a pas, pas eu de souci euh, avec Java 11, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et sur la partie Sonar lui-même, Sonar Cube, on était en version 4. Euh, en fait, on s'est rendu compte qu'avec le passage à Java 10 et 11, on n'avait plus aucune règle qui fonctionnait. Sauf qu'en fait, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. C'est que ça fonctionnait pas, mais aucun développeur n'a remonté qu'il n'y avait plus aucune règle qui fonctionnait. Parce que ça avait l'air de, de leur aller bien. Euh, et à un moment, quand on s'est dit, c'est bizarre, les stats, elles sont vraiment basses. Bon, En fait, oui, c'est normal, il n'y avait plus aucune règle qui, qui tournait. Euh, donc du coup, on est passé dans la, version, la dernière version, version 7, et ça a corrigé, euh, ça a corrigé ce problème-là, donc les développeurs ont recommencé à, à râler sur ce point-là. Ensuite, euh, donc, au niveau du déploiement de l'application, comme on l'a dit, euh, une des, des cibles de déploiement, c'est ce qu'on appelle eFluid Embedded. En fait, l'idée, c'est de prendre toutes les dépendances de l'application, en plus de Tomcat, et en plus de Java et Maven, et on fait un, un paquet cadeau avec tout ça, et on envoie tout ça chez le client. Donc côté client, lui, bah comme on l'a dit, il est sur du Red Hat Enterprise, donc il, il met à disposition des machines avec l'OS, et puis on vient mettre le paquet là-dessus, et ça démarre tout seul. L'idée, bah, c'est euh, bien sûr de maîtriser toutes les dépendances qu'on va mettre, à mettre en place jusqu'à la version de Java, euh, les configurations, etc. C'est etc. ce qu'on a testé chez nous depuis le, le poste de, de développement. Donc, c'est un, un peu cette idée-là. On a migré tout ça sur Java 11, donc il n'y a, a pas eu de problème. Et puis après, bah, on a fait la même chose sur WebLogic. Donc, en, on était en, en juillet-août 2018, c'est ce qu'on s'est dit, bon, on, va, on va démarrer un WebLogic en, en Java 11. Donc on a appuyé sur le bouton, et puis... Euh, puis on a eu un résultat. Et puis ça, quoi. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que le nœud admin de WebLogic, il ne démarre pas. Malheureusement alors il ne démarre pas même sans application dedans. Là, on avait juste démarré le truc, sorti de la boîte, et puis, euh, et puis il n'est pas très content. Donc du coup... Bah, du coup, on réessaye une deuxième fois, on reboot, on retente, mais franchement, ce n'est pas mieux, quoi. Ah, mais là, on avait croisé les doigts. On avait croisé les doigts, mais ça n'a rien changé. Non, euh, alors là par contre, euh, on était un peu moins joyeux qu'aujourd'hui hein, parce que pour le coup, ça se passait bien sur une des cibles de déploiement et puis la deuxième, alors qu'on avait fini notre migration, poum, on n'arrive pas, pas à démarrer le serveur. Donc la première chose qu'on a fait, bah, c'est qu'on s'est dit on va aller déjà voir sur le net, il y a déjà plein de gens qui ont dû avoir le même souci, ça doit être réglé euh, et en fait non. Euh, déjà, on n'a pas trouvé tant de tickets que ça sur euh, tout ce qui était Java 9 plus sur du WebLogic. Sur Java 9, il y avait un petit truc, un petit article. Sur 10 et 11, il n'y avait, avait rien et pas de roadmap en fait de, des prochaines versions de Weblo dont on pourrait se dire, bon, bah, on va attendre telle date, ça va être corrigé, etc. etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adressé directement à notre support commercial, vu qu'on a un support commercial sur la partie WebLogic. Et puis ils nous ont dit, donc ça c'était pas mal, ils ont réussi à nous faire avoir en fait un, un, une conf call avec euh, directement l'équipe WebLogic aux états unis pour nous dire, bah, expliquez-nous le problème et puis on va, on va trouver une solution. Euh, ce qu'on leur a dit, bah, c'est que nous, on était en train de migrer notre application sur du Java 10 à l'époque et puis qu'on allait aller vers Java 11, que ça fonctionnait pas et tout ça et tout ça. Alors, euh, peut-être on n'est pas bon en anglais, mais ils ont commencé par nous dire « C'est bizarre ce que vous faites, pourquoi vous voulez migrer vers du Java 11 ?» quoi Bon, alors, euh, OK. Donc on a essayé de leur expliquer quand même. Ils n'avaient pas l'air très chauds, euh, mais ils nous ont dit « bon bah Si vraiment euh, vous voulez faire ça, on va commencer à bosser sur, euh, donc sur, cette, sur cette migration à partir du moment où Java 11 sera sorti. En fait, ils nous ont dit, nous, on ne supportera jamais les versions de Java qui ne sont pas des LTS. Donc Java 9 et 10, on s'en fout, on va attendre la 11 et quand elle sort, on va commencer à travailler là-dessus pour euh, bah justement faire la, la compatibilité. Donc la version 11, elle sort en septembre, en fait, septembre 2018. Donc ils nous ont dit, normalement, pour la fin de l'année, on devrait avoir des premiers builds early access, donc il faut être dans partner, etc. pour pouvoir avoir ça. Et puis, normalement, on sort la version release juin 2019. Sauf que ben, par rapport à notre planning de l'époque, euh, attendre juin 2019 pour euh, commencer à, à mettre ça en place, faire les tests, etc., ça nous paraissait, ça nous paraissait un peu loin. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait Déjà, on a été un peu trop confiants. Euh, on a vraiment pensé que Coracle, ben, qu étant donné que c'est eux qui gèrent la partie JDK, qu'ils allaient vraiment suivre sur leurs produits WebLogic. Donc là-dessus, on va dire qu'on s'est fait avoir. Euh, Est-ce qu'on attend la version au mois de juin Est-ce qu'on supprime WebLogic Est-ce que ce n'est pas une opportunité Sachant qu'en fait, la première mise en prod de cette version de l'application, elle est prévue euh, en 2020. Donc on a encore du temps, on a encore une marge de manœuvre. Pour nous, WebLogic, en fait, c'est aussi une, une source de divergence en fait, entre le dev et la prod. Toute l'équipe de dev est sur Tomcat et a toujours été sur Tomcat. Et WebLogic, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise bah, le fichier, on a tendance à aller mettre beaucoup de choses dans le fichier qui s'appelle weblogic-application.xml pour lui dire, bon, bah, t'es bien gentil avec les jar que tu embarques dans ton serveur d'application, mais moi, tu me prends ça, tu me prends ça, et tu n'utilises surtout pas les tiennes pour, pour qu'on soit certain que ça fonctionne strictement de la même manière en dev et sous WebLogic. Donc pour nous, il euh, y avait vraiment une opportunité à faire quelque chose. Côté Weblo, on avait aussi une étude détaillée de ben, quelle était notre adhérence à Weblo et qu'est-ce qui nous manquait dans l'autre produit. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est deux cibles de clients différents qui l'utilisent. Donc on avait euh, des fonctionnalités qu'on avait sur la partie Weblo qu'on n'avait pas dans l'autre cible, parce que c'était deux publics différents. Et la différence, c'est qu'on avait, euh, quand on avait Weblo, on avait beaucoup, beaucoup plus de JMS que dans l'autre cas. Et on avait aussi pas mal de fonctions sur la partie sécurité qu'on n'avait pas dans l'autre cible. Ouais, donc effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est que bah, on allait euh, profiter de cette opportunité pour euh, vraiment compléter notre solution embedded, rajouter tout ce qui manque euh, pour être compatible avec euh, bah, les besoins des clients qui étaient sur euh, sur du WebLogic, et du coup, on s'est dit que de toute façon, ça profiterait à, à tous les clients. Donc en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à, à bosser là-dessus dès euh, fin 2018. Euh, et puis euh, on a établi en fait, la liste des, des travaux qui allaient euh, être nécessaires pour arriver à la cible et en fait on s'est dit de toute façon si jamais vraiment on n'arrive pas à l'objectif euh, ben, on pourra toujours revenir sur du Weblogic euh, dernier, euh, en dernier cours vu que la version sort en juin 2019 d'ailleurs en juin 2019, en juin 2019 euh, ben, on est en juin 2019 et on a changé de stratégie c'est à dire qu'en gros maintenant euh, Weblogic n'est toujours pas sorti j'ai été regardé encore il y a quelques jours, euh, il n'y a toujours pas plus d'informations là-dessus. Et nous, de notre côté, on a tellement avancé sur la partie Effuie embedded qu'on a pris la décision de, euh, de ne plus proposer en fait le, la version euh, WebLogic. Ouais voilà, on a, on a abandonné le plan B, euh, mais en plus au final, euh, là, on serait, on serait mal parce qu'effectivement, on euh, ne voit toujours rien venir sur cette partie-là. Euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'était que pour le, pour le futur, on allait essayer de mieux préparer nos, euh, nos migrations Java. En fait, on s'est dit que voilà, la cible, la prochaine cible, va être forcément de passer à Java 17. C'est ça notre notre stratégie. C'est pas de monter toutes les versions intermédiaires de Java, mais ça va être de passer à 17. Par contre, on va mieux se préparer. Donc la première chose, c'est qu'on va ajouter des règles en fait de développement, donc via des, des communications euh, aux équipes de développement et puis des revues. Euh, des revues de code où on va dire euh, ben on va interdire le split package donc ça on sait que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec les modules Java 9 donc on va pour tous les nouveaux devs euh, interdire strictement, strict systématiquement pardon, euh, ce truc là. L'autre chose c'est de se dire on va accorder plus d'importance à la modularité, c'est de plus modulariser le code sur le nouveau code mais aussi quand il y a des gros refactorings qui se font euh, de faire attention à ça, toujours pareil dans l'optique de, des modules Java. On va faire des compilations aussi plus régulières avec les versions de Java dès qu'elles sortent pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut corriger déjà en avance de phase, faire tourner Jdeps et voir un peu si, euh, si justement on ne peut pas migrer au fil de l'eau sans vraiment migrer mais se, se préparer. Et pour la mise en place des modules, pour ce truc spécifique, on a prévu aussi de le tester sur des nouveaux projets, donc des projets plus petits qui nous permettraient d'avoir une expérience là-dessus. Et puis on veut aussi mettre en place un outil pour préparer ça. Donc l'outil, il s'appelle Deptective donc c'est un plugin Maven ou Gradle, en fait. Dans, dans votre projet, vous déclarez un fichier deptective.json à la racine. Vous pouvez déclarer les liens entre les, pa les packages que vous autorisez. Et euh, au build, ça, ça peut faire casser le build. Pour construire ce fichier, il, y a, il existe une, un mode Analyze qui permet de le construire par rapport à, à la forme de votre projet. Et l'autre mode, c'est le mode Validate. Et le mode Validate, en fait, il fait, il fait planter le projet à la compilation. L'intérêt qu'on y voit c'est de, sans avoir besoin d'aller vers la modularité java, de, de verrouiller un certain nombre euh, de droits pour préparer cette modularité dans notre application. Euh, L'autre option qu'a ce plugin, c'est de créer un Gravis euh, des différentes dépendantes. Sur un petit projet ça va bien, par contre quand il est un peu gros, euh, on n'y voit rien clairement. Donc par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, Déjà, on a eu des, des difficultés, je dirais, classiques, qu'on avait à peu près anticipées sur tout ce qui est euh, librairie, outillage classique. Pour nous, euh, c'était prévisible, je dirais, euh, surtout qu'on était, euh, était ric-rac en termes de délai. Après, par contre, il euh, y a des parties plus inattendues. Oui, tout à fait. Donc Sur, euh, sur la partie IDE, l'inattendu, c'est euh, justement ces blocages et en fait, c'est cette... Euh on va dire ce délai entre Java sort et on a un, un IDE qui est utilisable dans les migrations qu'on avait fait avant, les migrations vers Java 7, vers Java 8, on n'avait jamais eu ça. Donc en fait, on ne s'est pas préparé à, à ce genre de problème et on se rend compte qu'avec l'accélération de Java, bah c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc en fait on, on sait bien que Eclipse est une fondation et que forcément il faut plus de temps etc. Donc ce qu'il faut c'est soit bah, décaler les migrations pour attendre que ce soit vraiment stable, soit si on veut vraiment euh, faire les migrations le jour de la sortie, bah, plutôt passer sur un outil commercial type IntelliJ, à ce moment là on, on paye et puis on a la, la version on va dire plus vite. Les deux sont possibles. Euh, au niveau des équipes de développement, donc nous, on a fait le pas de proposer en fait, euh, à ceux qui le veulent de passer sur du IntelliJ. On se rend compte que la moitié de l'équipe l'a fait. La moitié de l'équipe a préféré rester sur Eclipse. Et au final, voilà, c'est leur choix. Ce n'est pas un souci. Les deux fonctionnent bien maintenant. Et c'est juste que voilà, quand on fera des migrations euh, plus tard, on fera certainement attention à ça sur la partie Eclipse pour ne pas, euh, pas aller trop vite. Et là-dessus, tu as aussi standardisé la configuration, quoi, le build pour justement avoir moins de problèmes et avoir... un. C'est ça, en fait on, on se rend compte que plus on a des configurations d'outillage, notamment l'outil de build principal et qui sont standards, moins on a de, de problèmes avec bah, justement des plugins additionnels qu'on doit rajouter pour faire fonctionner l'IDE, et euh, donc forcément plus de, plus de soucis. Donc l'autre euh, point qui est, euh, qui est aussi inattendu, c'est Weblogic. Donc Celui-là, on en a parlé un peu au début, on pensait vraiment qu'il n'y aurait aucun souci, et pourtant, voilà, il y en a eu des gros soucis. C'était quand même une cible de déploiement principale chez nous. Euh, ça, c'est quelque chose, il faut que vous fassiez attention à ça. On se rend compte, par exemple, que JBoss EAP, ils sont sortis que janvier 2019, Open Liberty sont sortis en février, Tommy, ils n'ont encore pas de version qui sont sortis. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder quand on fait une migration de ce genre-là. Est-ce que vraiment le, le, la cible de déploiement fonctionne avec ça Et dernier point d'attention, les dépendances, euh, ben, il faut regarder, faut regarder. est-ce que les dépendances, même celles qu'on utilise le moins, vont être compatibles et si ce n'est pas le cas, ben, qu'est-ce qu'on fait On arrive à trouver un remplaçant ou alors on supprime ou alors on attend, euh, ce, genre de, ce genre de choses. Et donc du coup notre recommandation c'est plutôt de ne pas migrer trop vite, d'attendre un minimum de 3 à 6 mois sur une version majeure comme ça. Donc en tout cas pour la prochaine fois c'est ce qu'on fera, c'est d'attendre un petit peu pour ne pas, euh, pas subir l'ensemble des problèmes. Mais sinon, globalement, sur Java, nous, on est plutôt favorable à Java 11. Et allez-y. Pour nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche bien. Quoi. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, on peut en prendre une. Je le connais, lui. Ah, une vraie question. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous passez pas avec les versions intermédiaires directement de LTS à vers LTS en fait euh, le, le souci c'est donc de alors là on a, on a pris le, le parti de faire donc de LTS à LTS et pas les intermédiaires parce que en fait si tu commences à passer à la première intermédiaire tu ne pourras plus t'arrêter donc du coup si on fait 12 on va être obligé de faire 13, 14, 15, 16 etc et on se rend compte que les cycles de distribution chez le client étant plutôt longs en fait, on va avoir des problèmes de l'avoir testé complètement chez nous et de demander au client de le mettre à disposition. On va dire qu'on est plutôt dans des cycles lents pour l'instant. Donc, il faut qu'on reste sur quelque chose de plutôt stable et qui va euh, évoluer, euh, on va dire, doucement, donc avec les patchs de sécurité, ce genre de choses, mais qui ne va pas éventuellement ajouter quelque chose de trop contraignant côté client. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. Après, peut-être qu'on changera, mais si on change, c'est sûr qu'il va falloir remettre, on va dire, la machine en route, prête à faire des migrations plus rapides euh, et jusqu'à chez le client. C'est ça qui est un peu compliqué quand tu es en mode on-premise. Euh, euh, voilà, on, on a préféré pas le faire pour l'instant. Okay. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à, venir, à venir nous rencontrer à la sortie. Bon, Il y a pas pas de de quoi. Merci à tous. Merci à tous.